Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP faction de la planète Terre et aujourd'hui les amis, une vidéo informative bilan de K-Faction et plein de trucs intéressants. Juste avant que la vidéo continue, je vous invite à rejoindre mon serveur K-Faction qui est un serveur PvP faction compétitif euh, slash farming euh, en 1.7, crack accepté, tout ce que vous voulez est disponible dans la description, vous cliquez sur le lien, nous rejoignent et puis le tour est joué mes amis Donc aujourd'hui dans le fond les amis ça va être une petite vidéo informative parce qu'il y a des choses qui sont passées euh, dans ma vie irréelle et c'est pour ça que j'ai pas pu upload de vidéos, des trucs comme ça Ensuite on va parler euh, du bilan de Kfaxon. donc euh, voilà on va commencer directement par euh, Iriel, donc j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine ou deux, je devais faire des vidéos de présentation mais de base Je voulais faire une vidéo de présentation de base et une vidéo euh, à série où je contrôlais des joueurs Malheureusement, euh, j'ai changé de PC et euh, ben, j'ai dû re-técharger tous mes trucs, refaire tout et tout et tout et euh, tout refaire Et les vidéos que j'avais en fait, j'ai oublié de les transférer euh, dans mon disque dur externe pour pouvoir les mettre sur mon nouveau disque dur externe donc les deux vidéos que j'ai fait ils sont niquées et les bases que j'avais présentées je voulais les représenter sauf qu'il y en a deux d'entre elles qui sont fait piller donc euh, c'est pas trop top top faudra vraiment que je retrouve euh, des nouvelles bases pour euh, la prochaine vidéo je vais essayer de retrouver des nouvelles bases euh, pour faire une vidéo pour demain peut-être mais si vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo aussi si vous avez une belle base décoré, décorée votre pseudo et le nom de votre home pour que je puisse euh, checker vos home et voir où ce que vous en êtes et tout. Donc, euh, essayez de mettre ça dans les commentaires. Donc oui, j'ai une nouvelle bête euh, de course. Donc, comme vous savez, j'avais changé de PC en 2014, je crois, pour les plus vieux de ma chaîne YouTube. J'avais fait, un, un nouveau PC. Et, euh, en fait, j'avais commencé à, à faire des, des lives, des vidéos comme ça, parce qu'avec avec mon ancien ancien PC, j'arrivais pas. Maintenant, ce PC-ci est encore mieux qu'avant, parce que, ben... Euh, comment, qu'est-ce qu'on m'a vous expliquer? à l'époque j'avais une 1080, qui était très très bon, ça venait tout juste de sortir quand moi je l'avais acheté, et maintenant, ben j'ai une 2080 RTX, donc c'est quand même très bien un i7, je mettrai les specs de mon PC dans, en bas si vous voulez les amis mais c'est un très bon ordinateur, il m'a coûté très très cher, donc euh, en espérant que celui-ci soit parfait quoi donc j'ai à peine installé quelques trucs sur mon PC, j'ai installé Call of Duty, Call of et Fraps, et, faut que installé sur New Vegas après cette vidéo, ça je viens de me rappeler et en fait, euh, je vous justement commencer tout ça avec un petit bilan pour KFAction parce que ça fait quand même un mois que le serveur est ouvert et c'est quand même un truc énorme quand on y pense les amis parce que euh, un mois que le serveur est ouvert et nous sommes encore 400-500 connectés malgré la compétition euh, forte, euh, forte, forte, forte parce que il y a quand même euh, quelques serveurs qui vont ouvrir ce week-end, il y a Vanadia encore et tout. Donc je voulais quand même remercier chacun d'entre vous, franchement c'est vraiment sympathique de votre part d'être toujours autant à fond sur KFAction. et je voulais... Euh, je voulais préciser quelques petites choses, slash nouveautés. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous euh, qui sont, se sont fait hack euh, à cause de, de malveillants joueurs qui avaient accès à des bases de données de d'autres serveurs et des conneries comme ça. Donc maintenant on a activé un Google Authentificateur. Donc vous avez juste à télécharger une application et activer tout ça via votre compte. Et votre compte est 100% sûr de ne pas être hacké. Et depuis, on a commencé à rembourser aussi pour les personnes qui se sont fait hack et des trucs comme ça. Donc si vous êtes fait hack et que vous voulez avoir un petit peu de stuff pour recommencer ou quoi que ce soit, venez sur TS, explique votre problème si vous avez une preuve de votre under ou quoi on peut encore plus vous vous rembourser mais si vous n'avez pas de preuve, on peut vous donner un petit stuff pour bien commencer un petit pvp genre un p4 pilotes quelque chose comme ça et essayer de voir pour euh, pour tout ça bien sûr si vous êtes si vous n'êtes pas fait attaquer euh, je, je vais savoir les gars je suis pas con non plus le je veux dire je vais vérifier que tous les épiques se sont connectés à votre compte et tous ces conneries et puis voilà donc si vous avez jamais vous aviez quitté kavaxon vous avez envie de recommencer et puis voilà il ya plein de plein de nouveautés aussi qui vont arriver là donc je vais vous en parler un peu plus tard et euh, donc voilà, ça c'est ça, on a rajouté un gogon tantificateur. Il y a 11 euh, nouveaux items dans les votes, donc euh, il y a beaucoup de trucs. Euh, vous pouvez avoir euh, les circuits électriques, euh, les carburants volcanites, les, les upgradeurs de casse-liceurs en L épidote, Harvester aussi pour euh, les trucs, L épidote et les je voulais dire pour les deux. Vous pouvez aussi avoir des tech -trash qui vont vous servir pour justement ce que je vais expliquer. Donc euh, les alambiques en volcan, maintenant vous pouvez aussi les avoir et d'autres trucs euh, comme ça. Donc c'est plutôt intéressant, le hammer. Donc, euh, il y a plutôt euh, quelque chose d'intéressant à propos du PC. Donc, en ce moment, les PC, ils servent à rien sur le serveur, comme vous le savez, parce qu'on avait un petit problème avec notre plugin et ça devrait corriger au courant de la semaine et euh, euh, fonctionnel ce week-end. Donc, lorsque ce sera fonctionnel, je vais vous présenter tout le nouveau système de pillage et ça risque d'être vraiment intéressant si vous n'avez jamais... Euh, Jamais joué à, à, à votre jeu ou quoi que ce soit. Ça s'est inspiré d'un serveur modé sur Rust. En fait, le système, c'est très simple. C'est que vous allez pouvoir hacker les coffres euh, des gens avec l'ordinateur dans votre main. Celui-ci aura une, une durabilité. Mais si le joueur pose une, euh, un anti-hack, anti donc ça, par exemple, euh, je vous donne un exemple tout con. Je vais vous montrer un exemple, mais euh, ça se peut que ce soit pas comme ça lorsque vous le voyez. Donc, on, par exemple, on a un ordinateur, l'ordinateur va avoir de la durabilité. Comme vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de durabilité. Elle va avoir une durabilité de 3 ou 4 ou 5 et... Je sais pas encore exactement, j'ai pas... Euh, voilà quoi On prend un coffre par exemple en volcanite, euh, en épidote, tiens Parce que celui en volcanite, il est pas hack, c'est impossible de le hack Donc si vous avez un coffre en volcanite, mettez vos meilleurs stuff dedans Donc je pose un coffre bleu en épidote, qui sont hackables Je mets des stuffs à l'intérieur, par exemple, on va mettre, euh, tiens, des portails On va mettre on va mettre juste des trucs euh, bêtes, pour pas que personne nous les vole et que ça fasse de la merde Donc par exemple, tout ça ici, voilà, ça met euh, comme ça Donc, moi je vais pas me faire hack, donc je mets ça ici je le mets dans le premier slot, ça serait le plus intelligent. Mais vous pouvez le mettre dans le, dans le slot ici si vous voulez. Peu importe où vous le mettez. Donc par exemple, je le mets au troisième slot. Ou quatrième, cinquième, whatever. Je prends mon PC d'hacking. Le PC d'hacking, ça va hacker chacune des slots. Donc ça va faire cheating, un barreau, un barreau, un barreau. Ça va unlock, unlock, unlock. Et là, oh, quand ça va tomber sur la tech trash. Ça va casser une durabilité à votre ordinateur et vous n'allez pas plus avoir plus loin que ça. Mais si vous n'avez pas de tech-trash, vous allez pouvoir voir jusqu'au dernier bloc ici que vous voyez en bas. Et ensuite, après un certain cooldown, vous allez pouvoir prendre tous les items et vous barrer. Donc ça va être un nouveau système de pillage plutôt intéressant. Euh, je pense pas que ça a été déjà vu sur des serveurs, donc c'est plutôt cool. Euh, ça, comme je vous dis, ça devrait être disponible ce week-end et... Euh... Tout, toutes les trucs pour obtenir, comme le PC et tout ça, c'est tout obtenable dans les votes. Donc, si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil, c'est par là. Donc, euh, voilà pour euh, le PC hacking. Ensuite, on a fait euh, quelques ajustements aussi aux performances du serveur. Donc, maintenant, le serveur peut accueillir 500 slots, même si le serveur n'est pas toujours full. Je vais vous avouer, il est plutôt euh, vide en ce moment. On est quoi, 400, 400 450 On dépasse rarement les 500, mais c'est quand même pas très grave, parce qu'on a des gros compétiteurs qui n'ont qui pas mal de youtubeurs et tout. Et puis, nous, ben, on n'a pas tant de youtubeurs que ça. Malgré qu'on en a des super bons youtubeurs, donc si vous avez envie de regarder des vidéos de faction, maté à faction sur internet et en faites ceux de la dernière semaine. C'est plutôt intéressant, il y a pas mal de bonnes vidéos, j'en écoute parfois et je commande, donc euh, voilà. Et euh, sinon oui, on va commencer peut-être à faire une nouvelle vague de pubs lors de notre, pro de notre prochaine update. Donc c'est une prochaine update avec euh, des bonnes grosses nouveautés, donc j'espère que ça va être accepté par l'équipe de développement et tout. Euh, j'ai trouvé j'ai envie de faire un système d'habileté, euh, je vous parle vite fait comme ça. Système d'habileté, euh, je veux rajouter des boss sur le serveur, donc des nouveaux mobs, de nouveaux mobs. Qui auront rapport avec le volcan. Je vais rajouter des trucs pour les, les, les gens qui trappent hors euh, des AP, donc une orbe anti trap, euh, des nouvelles orbes, des trucs comme ça plein de conneries comme ça, qui vont vous permettre et être intelligent. oh, eux aussi il euh, y a une autre cam en volcan maintenant qui va arriver, et je crois je veux, pas, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que vu que vous trouvez que les crafts du slicer et tout ça sont euh, trop cheatés je pense qu'on va descendre un peu le prix des crafts et tout pour que ce soit accessible à tout le monde euh, pour le composteur et le slicer. sinon pour le recycleur je sais pas si vous le saviez mes chers amis, mais le recycleur on l'a ajouté à la map, vous pouvez recycler vos Stuff. Les coordonnées sont juste ici quand vous allez au sortir PVP donc vous pouvez voir vous pouvez euh, simplement mettre un ah oh, what ils sont pas là j'ai oublié c'était où le... le recycleur ah oh merde j'ai oublié, je croyais qu'il était là, je vais les rajouter dans le, le là, où, pour vous euh, que vous soyez 100% sûr où ce qu'il est. Moi je vais vous le trouver, je vais vous donner les coordonnées tout de suite, à tout de suite. Voilà mes chers amis, j'ai trouvé les coordonnées, donc c'est moins 313, euh, moins 340, donc c'est plutôt simple. Je vais les rajouter au spawn et je vais aussi vous dire un petit spoil, donc les euh, loups des temples, euh, des avions et euh, les votes, comme je vous avais déjà parlé, tout ça sont ça été modifiés avec des nouveaux items et des meilleures chances, des meilleurs items à gagner lorsque vous allez aux events. Donc si vous êtes intéressé à aller jeter un coup d'œil au nouveaux event euh, allez-y il y en a à tous les jours de toute façon si vous voulez voir les événements, vous faites slash o oh, slash event, pas de s pardonnez moi voilà vous allez voir aléatoirement la, la journée pour les copains sinon le temple c'est à tous les heures et le volcan tous les quatre heures et le KOTH, tous les 8 heures mais pour l'instant le KOTH est désactivé à cause de petits lags que ça causait au serveur on a décidé à la place du KOTH de mettre le recycleur ici pour pouvoir que vous venez, puissiez venir recycler vos items donc voilà c'est tout une petite mise à jour sur K donc il y en a beaucoup qui disent K faction est mort etc non Kfaxon est pas mort les amis on est encore en train de travailler sur des grosses updates comme j'en ai peu spoil juste avant et à cet update là j'espère vraiment que euh, on va pouvoir faire revenir un, un paquet de joueurs et ce serait vraiment intéressant que vous venez jeter un coup d'œil si vous avez jamais testé K-Faction, ou que vous êtes tanné du serveur ou ce que vous êtes en train de jouer ou si vous avez comme je disais au début si vous, avez, vous jouez sur K-Faction, mais que vous avez été euh, euh, hacké ou des problèmes et que vous voulez de redonner une chance au serveur. Ben, nous sommes là pour vous accueillir, mes chers amis de l'internet, et ça va me faire un plaisir, un grand plaisir même, je vous dirais, de vous accueillir. Oh, juste avant de terminer, je vais juste vous euh, rafraîchir un peu la mémoire, mais les clés maintenant sont achetables en jeu, donc c'est un peu cher, mais au moins c'est achetable en jeu. Même chose pour les kits, donc vous pouvez acheter les kit élite à très très cher, mais bon, les kit élite est quand même super bon parce que à tous les, euh, à tous les, euh, attendez, on va faire kit élite ici. Tout, tous les jours, vous avez tout ça. Donc c'est quand même assez cheaté si vous réussissez à l'acheter en jeu euh, ça vous donne pas juste un kit comme je viens de faire ça vous donne vraiment la permission du kit élite donc vous pouvez le faire tous les jours comme si vous achetiez le grade élite mais à partir du jeu, donc c'est plutôt intéressant mais c'est très cher, kit farmer, kit minerai disponible aussi, tous les autres kits sont disponibles euh, il y a aussi les nouveaux spawners de disponibles donc on a rajouté les spawners à Golem Underman et euh, tous les autres spawners les prix ont été modifiés, on nous avons aussi modifié l'économie un peu, donc comme vous pouvez voir euh, les cactus sont de retour au shop le cannabis va augmenter et euh, très bientôt en fait le cannabis va augmenter et la peau de votre le cas aussi va augmenter, donc euh, si vous voulez être tenu informé et tout, restez à, à l'affût sur Discord toutes les informations sont disponibles là-dedans. Aussi, avant qu'on se laisse je vais faire gagner des clés, vu que comme vous allez pouvoir voir, on a modifié les loots dans les boîtes, donc la épique et la légendaire les loots ont été modifiés, et pour l'occasion je vais choisir euh, 3 personnes qui vont gagner 5 clés, donc 3 personnes vont gagner 5 clés épiques 3 personnes vont gagner 5 clés légendaires et une autre personne qui va gagner 5 clés euh, mélangées, donc 3 épiques et euh, 2 légendaires, donc il y aura 3 gagnants, tout ce que vous avez à faire, c'est comme je vous ai dit au début, laissez votre pseudo avec un de vos que je pourrais présenter dans ma prochaine vidéo Boss Tour Et puis moi je vous dis à bientôt les amis Merci encore pour tout le support que vous apportez à Ka faction Et puis on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo c'est TimeConts Ciao ciao